Bienvenue au chalet des Pléneaux, au lieu. Je m'appelle Evelyne Mélan, je suis originaire de la Vallée Joux. Je suis propriétaire du chalet des Pléneaux, agricultrice. Et nous faisons l'accueil à la ferme depuis 15 ans. Voilà, moi c'est Jean-Bernard. Comme moi je, je fais des alpages par là, puis j'ai connu Evelyne. Et puis, ben, je suis amoureux du coin. La maison-là, elle était construite en 1776. Ouais. Alors là, il y avait trois fermes, une ferme là, là, et puis juste en contour, il y avait une ferme. Et puis, ils habitaient l'année là, ils fabriquaient le fromage, ils, avaient, ils faisaient le pain, puis ils avaient tout sur place. Et puis, ils faisaient aussi les, les pièces d'horlogerie euh, pour bah, rester euh, l'hiver euh, sur place. Et puis, voilà. Si les murs pouvaient dire ce qu'ils ouais. <rire> qu ont vécu, je pense que... La ferme là, on avait, quand même toujours du monde à pied, euh, vélo, et puis euh, il, il faut les héberger et puis ils aiment bien boire, un verre, j'ai un petit morceau. Alors euh, les, les gens qui viennent ici à la ferme, aujourd'hui ils viennent vers 4h30, 5h, c'est là qu'on va chercher les vaches. On les rentre, on les traite, il y en a qui essayent de traire et sortir un peu de l'aise, c'est pas toujours évident et le goûter, par la même occasion. C'est des réaction réactions, n'est hein. pas terrible. <rire> enfin bon. et après, ben, après, à la traite, les autres, s'ils n'ont pas eu le thé ils s'installent dans la paille. Et puis après, ben, je resserre l'apéro. Et Ensuite, ben, on allume le feu pour faire la raquette au feu de bois. Le fromage qui vient de, de la laiterie du lieu, c'est le lait, le lait transformé à la fromagerie et on le ramène là pour le faire en raquette. raclette. C'est une aventure vraiment sur la paille, c'est chouette pour les enfants. Donc, euh, quelque chose qui ne peuvent pas vivre facilement ailleurs. Et voilà, vous êtes un first pet, bravo